L'esprit aussi lent qu'une balle de tennis collons le long d'un champ de maïs Je me réveille et enlève mes bouchons d'oreilles Et dans mon lit, yeux pas encore ouverts Je me repasse mentalement la liste de choses à faire Je me lève et j'allume la boxe Et chauffe la cafetière en inox Au-dessus de la multiprise penchée Il me faut plier les genoux Ça craque de partout Je devrais me mettre au yoga et chanter un ou deux mantras. Mais je consacre ce premier temps aux médias, à m'imprégner et mourir un petit moment avec les ours, les renards et les courlis cendrés, tout en absorbant une banane écrasée, l'œil ouvert de sorte qu'on puisse presque rentrer dedans, et les doigts granuleux d'eczéma aux ongles cassés, pendant que vous bouille, bouille le café. J'ai la mémoire raclée. Et maintenant, je déteste le feu d'artifice. Y pensant, je sens les serres d'un aigle s'agrippant à ma cuisse. Puis, reprenant courage, le mouvement vif comme celui d'un guépard, bâillant à la sortie de sa troisième sieste en plein cagnard, je quitte mon navigateur et je prends la barre. J'ouvre mes films laissés en plan. Il me reste quelques heures avant d'aller bosser. Je voudrais faire un de ces projets d'il y a quatre ans Mais je ferais sans doute mieux de danser Car mes pieds maintenant sont raides Comme ceux d'un mannequin de supermarché Je retrouve des vidéos d'un monde de coton D'une envie de conte historique à la con Le dessous des cartes en plus doux Mais qui entre nous prend encore de l'histoire des leçons Alors j'ai écrit une chanson Josie qui se dit Où est-ce que je suis D'où le sol semble Fait de coton Voilà Josie qui revit Dans l'au-delà qu'on nomme paradis Et partout les peuples sont mélangés Sans que cela semble les effrayer C'est qu'ils n'y voit plus rien leur dit C'est pour votre bien Voilà Josie qui frémit Elle pensait Que ça irait Niveau réincarnation Même si de son vivant Elle avait pas eu tout bon C'était sans compter Sur l'humour Anglais Et le grand sens du réemploi Des dieux Passant par là Bien décidé à ne plus rien créer Si ce n'était quelques airs de polka pour faire danser tout ça 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et Josie Johnny dansa Et Josie Johnny dansa Et je les ai fait danser les cotons-tiges, les ressusciter du karma moyen jusqu'au vertige En attendant de partir d'ici de la ville infinie au son figé, Et de redanser enfin à côté d'une forêt Quand on y pense, ce n'est pas plus absurde qu'autre chose, non Et ni une ni deux, je suis allé remplir mon mi-temps